À vos emails, on attend vos réponses. Le dossier de ce numéro de mai-juin 2021 s'intitule « Communauté religieuse face à la pandémie ». Il répond au dossier que nous avions fait l'année dernière au moment où la pandémie venait de nous toucher, que nous avions intitulé « COVID-19, Jérusalem se fait prière ». et bien, un an après, nous revenons sur cette prière de Jérusalem pour le monde, en étant partie à la rencontre de communautés religieuses qui ont tenu la promesse de la prière pour le monde et pour toutes les personnes qui souffrent de cette pandémie. L'article n'a pas manqué, il concerne les chrétiens palestiniens, Comment se voit-il dans la représentation palestinienne au moment où il va y avoir les élections législatives Est-ce que, oui ou non, il faut souhaiter le quota que Mahmoud Abbas a désiré Elle consistait à aller voir un magasin dans la ville de Paris où il y a une représentation de Jérusalem extraordinaire. Mais le magasin est fermé à cause du confinement. Alors, deuxième surprise, on vous demande de participer à un super projet Terre Sainte Magazine veut éditer sa propre carte de Jérusalem. Seulement, on attend de vous que vous nous disiez ce qu'une carte chrétienne de Jérusalem doit comporter comme élément. À vos emails, on attend vos réponses.